Il y a deux jours, j'ai été contacté au téléphone par une dame que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'a demandé si j'étais vacciné. Alors comme je m'étonnais d'une telle question, euh, voire du caractère intrusif d'une telle question de la part de quelqu'un que je ne connais pas, la personne m'a expliqué qu'elle était mandatée, enfin qu'elle qu travaillait avec le ministère de la Santé, à moins que ce soit la, la, la, la, sécurité, la sécurité sociale pour euh, ben, vérifier qu'il n'y avait pas euh, des personnes qui auraient aimé se faire vacciner, donc qui n'étaient pas vaccinées, qui auraient aimé le faire, euh, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Euh, si, si, c'est très sérieux, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Alors, la motivation d'une telle propagande vaccinale interroge. Bonjour, c'est Pierre Maumont. on content de partager avec vous cette nouvelle vidéo, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je ne ferai pas la vidéo que j'avais annoncée le 30 juillet sur le thème de « Est-il possible de sortir de l'Union européenne ?». En vérité, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et je me suis vite rendu compte qu'il était beaucoup trop touffu et beaucoup trop important pour tenir dans le format d'une vidéo. Et en plus, que les recherches nécessaires pour éviter de faire quelque chose qui soit, euh, qui soit un peu du, du jus de chaussette euh, avec euh, les poncifs que chacun de nous peut traîner euh, euh, dans son coin depuis, depuis des années, eh bien, il fallait euh, se livrer à une analyse approfondie des textes de l'Union européenne, c'est-à-dire du traité de Maastricht. Euh, donc, je ne, je ne ferai pas, ni, ni maintenant, ni, euh, ni jamais d'ailleurs, une vidéo sur ce sujet-là, ça n'empêche que je serai amené tôt ou tard à traiter de ce sujet, certainement dans un article assez important sur mon blog. Donc à la place, je vous, je vous propose de, de réfléchir à la question du pourquoi d'un tel acharnement de, dans la campagne pour la, vaccine, pour la vaccination de la part des autorités et euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme euh, agenda caché euh, compte tenu d'un certain nombre d'éléments que je vais vous développer dans cette vidéo. Comme toujours, la précision liminaire qui est « Je ne détiens pas la vérité révélée ». Le but de cette vidéo est d'abord le plaisir de partager avec vous et ensuite, et surtout, de vous donner des éléments pour alimenter votre propre réflexion. En l'occurrence, ce sont les éléments qui viennent de ma réflexion personnelle mais euh, c'est en accumulant euh, les, les, les strates des, des réflexions qu'on arrive à avancer, de sorte que vous puissiez vous forger une opinion personnelle qui soit une opinion euh, assez élaborée et qui notamment soit suffisamment opérationnelle pour vous permettre de défendre vos intérêts dans le contexte dont on va parler. Afin d'être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner, et eh bien quant à faire tout de suite, comme ça ce sera fait, et comme les chaînes qui ne vont pas dans le sens de la DOXA, comme par exemple la mienne, sont de plus en plus souvent censurées, euh, vidéos euh, tronquées, vidéos qui ne passent passe pas, ou carrément euh, euh, la chaîne peut être strikée, pour garder le contact avec moi, le mieux est de vous abonner à ma newsletter et à mon blog. Pour ça, vous disposez des, des liens qui sont dans la partie d'inscription. en l'occurrence ce sont les liens qui sont au-dessus, euh, tout à fait au début de la partie d'inscription, à laquelle, je vous le rappelle, on accède en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui se trouve environ 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. période de passion autour de la vaccination, j'ai pu constater dans les commentaires euh, qu'a recueilli ma vidéo, ma, ma vidéo précédente, à quel point le sujet était passionnel, puisque j'ai été mis en cause personnellement par un certain nombre d'entre vous qui soit me reproché euh, d'être un, un, un pro-vaccin euh, qui suit euh, aveuglément la, la propagande du gouvernement. C'est assez, assez drôle comme accusation, étant donné que je ne regarde aucun des médias officiels et que je ne lis aucun des médias officiels. Mais l'accusation est quand même révélatrice d'un certain état d'esprit et puis d'autres m'ont accusé au contraire d'être d'être un anti-vax qui n'avait rien compris à la situation voilà bon alors je, je, je ne réponds pas à, je réponds pas à ce genre d'accusations parce qu'elles sont tout à fait à côté de la plaque par contre je note l'ambiance de, de passion et d'aveuglement qu'il y a autour de ce sujet euh, Bien entendu, c'est regrettable, euh, d'abord le fait lui-même de se trouver dans un, incapable de réfléchir à partir du, du moment où on commence à agiter le sujet de la vaccination ou du pass sanitaire, euh, mais aussi euh, le fait de ne pas respecter les opinions des uns et des autres. Il y a évidemment sur cette chaîne Parmi vous qui me suivez, il y a des gens qui sont plutôt favorables à la vaccination, pour qui sont très favorables, et puis d'autres qui sont euh, pas forcément défavorables à la vaccination, mais défavorables, comme c'est mon cas, au pass sanitaire, et qui demandent à ce qu'on respecte leurs droits. Euh, ils ont tout à fait raison, et j'ajoute que nous devons tous respecter le droit de notre communauté euh, sur YouTube, qui est celui euh, d'avoir des opinions respectées par les autres. Donc, ne tombons pas dans le piège grossier du gouvernement, qui est d'ailleurs un grand classique de, de la gouvernance et de la manipulation des, des sociétés, des populations, des peuples, euh, qui consiste justement à nous exciter pour nous faire regarder là où il ne faut pas qu'on regarde. Et demandons-nous donc où il faudrait que l'on regarde, c'est-à-dire quel est l'agenda caché, l'objectif caché du gouvernement dans cette affaire de passe sanitaire parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente et je mais je suis convaincu que si le passe sanitaire est certainement un objectif du gouvernement il est loin de l'objectif principal euh, que pendant que nous excitons sur ce sur ce sujet il y a d'autres choses j'avais j'avais parlé de la réforme des retraites et puis on va voir dans cette dans cette vidéo qu'il y a un motif sans doute encore plus immédiat et, et très important ce qui me renforce dans l'idée d'un autre objectif que celui qui nous est présenté, à savoir nous imposer le pass sanitaire, euh, c'est qu'il suffit de considérer la situation sanitaire réelle, disons la gravité réelle de la situation sanitaire, avec l'énormité de la solution mise en place par le gouvernement, en tout cas prônée par le gouvernement, qui veut nous imposer, à savoir le pass sanitaire. Bon, J'ai expliqué dans, notamment dans la vidéo précédente que je suis de ceux qui considèrent qu'il y a réellement euh, un sujet avec, euh, avec, avec euh, la, la, la Covid, euh, mais que ce sujet n'a pas du tout l'importance que euh, veulent nous faire croire euh, les, médias du, les médias du système et bien évidemment euh, la propagande de, de tous les instants du gouvernement. Que justement la portée sanitaire, l'efficacité sanitaire et prophylactique de, du, pass, du pass sanitaire est loin d'être démontré, et c'est plutôt le contraire qui est démontré, je vais vous le rappeler, dans, dans, dans, quelques, dans quelques secondes. Euh, du point de vue concret, quels sont les effets du pass sanitaire Eh bien, le premier effet, effet c'est de limiter la liberté d'une partie de la population, à savoir les, les personnes qui, comme moi, ne souhaitent pas se faire vacciner, alors même qu'il est avéré, et ça depuis déjà plusieurs semaines, dans, euh, dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays où beaucoup de gens sont vaccinés, euh, que les personnes vaccinées, non seulement continuent à être porteuses du virus, donc continuent à être contagieuses et à infecter d'autres personnes, qui peuvent être des personnes vaccinées ou des personnes non vaccinées, euh, mais en plus qu'elles-mêmes, sont de moins en moins protégés par leur vaccination au fur et à mesure que passent les semaines. Euh, le, la durée qui est de plus en plus mise en avant, y compris par les, les, les tenants de la vaccination, par les, les, les scientifiques et les, les médecins qui vont dans ce sens-là, c'est qu'au bout de six mois, eh bien, euh, le vaccin, notamment le Pfizer, a perdu son efficacité, qu'il faut donc la fameuse... Euh, Deuxième dose, mais ça, ça on l'a au bout de quelques semaines quand on veut se faire vacciner. Et surtout qu'il faut la troisième dose. Alors, on va tout de suite venir le truc. Euh, quand on en est à trois, à trois doses en six mois pour un vaccin, bien, on devine qu'il y aura une quatrième, une cinquième, et que le truc ne finira jamais. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. L'autre élément, c'est que cette mesure autoritaire prive toutes les personnes qui, euh, qu'elles soient encore non vaccinées ou qu'elles aient cédé à, euh, à la peur de la campagne vaccinale et notamment de la répression et se soient fait vacciner, elles privent toutes ces personnes du de la maîtrise de, ben, de leur propre santé. Euh, puisque ben, quand on s'est vacciné et qu'on ne veut pas, euh, ce n'est pas, pas anodin de se faire vacciner. Bon. Le troisième élément, c'est que en plus de tout ça, cette mesure fait courir un risque qui peut s'avérer dans les mois qui viennent, ou peut-être d'ici un an ou d'ici deux ans, absolument énorme et catastrophique sur la santé de toute la population, puisqu'il faut rappeler que les vaccins qu'on nous demande de nous injecter, qu'on nous oblige à nous injecter, puisque le pass sanitaire revient à une obligation pour beaucoup de gens, notamment pour les gens qui sont salariés dans des entreprises, que ces vaccins, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas l'autorisation définitive de mise en marché, donc une autorisation provisoire, donc ça veut dire que les autorités sanitaires se réservent à tout moment eh bien, la possibilité de faire cesser euh, la distribution de ces vaccins simplement parce qu'on s'apercevrait euh, qu'ils ont de très graves inconvénients. Donc ce n'est pas anodin de se faire vacciner dans ces conditions-là, et dans un tel contexte, obliger les gens à se faire vacciner est évidemment éminemment grave. Surtout en politique, quand les faits, euh, c'est-à-dire l'obligation de se vacciner, euh, ne sont pas cohérents avec les raisons officielles, c'est-à-dire protéger notre santé euh, contre euh, une épidémie euh, qui est objectivement, euh, qui est en tout cas chez nous, dans, dans, dans, nos, dans nos pays, euh, avec les structures hospitalières que nous avons, les moyens que, les moyens que nous avons et, et, dont, et dont on voit d'ailleurs les résultats, euh, cette, cette, cette épidémie objectivement est loin euh, d'être quelque chose de grave, sauf pour une minorité de personnes. Il y a donc un, un, un déséquilibre complet entre les faits qu'on les, les raisons alléguées et euh, les faits. Et dans ce cas-là, la seule façon de savoir où est la vérité, c'est-à-dire ce qui se cache derrière cette, euh, cette anomalie, euh, c'est de regarder les faits, c'est de regarder ce que dessinent les faits. Alors, les trois dimensions de ce pass sanitaire sanitaires, euh, que je viens de, de, de rappeler, l'inefficacité, hein, euh, euh, l'obligation qui est faite à une majorité de la population et la mise en danger de toute euh, la population, eh c'est tout simplement une, une entreprise de soumission arbitraire de la population citoyenne par la coercition et par la menace. Et par la peur. Et à partir de là, on comprend que si nous mettons le doigt dans cet engrenage, c'est-à-dire si les Français acceptent, je parle des Français puisque euh, je, je parle en tant que Français, bien sûr, mais il euh, y a une situation identique dans d'autres pays. Pas dans tous les pays du monde, mais notamment euh, les Italiens se trouvent un peu dans le même cas de figure. Euh, aux États-Unis, je crois que certains États euh, se trouvent un peu dans le même cas de figure, même si beaucoup d'autres ne, ne le sont pas. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous Français, et si nous acceptons ce coup de force, car ça n'est un, euh, eh bien ça ouvre, donc c'est objectivement une capitulation, et c'est-à-dire, c'est l'acceptation de la soumission. Et à partir de là, ça ouvre un boulevard à tous les abus euh, futurs du gouvernement. Alors, euh, ceux qui n'ont pas compris ce que je veux dire, ben je, je vais tout simplement me projeter dans l'avenir, en partant de la base qui est l'acceptation, peut-être, ce n'est pas encore joué, mais qui serait la soumission de la population française à ce coup de force du gouvernement. Que le gouvernement voudra prendre une mesure abusive, et quel que soit le domaine de cette mesure, là on est focalisé sur des sujets sanitaires, mais ça peut être absolument n'importe quoi, eh bien il suffira de l'imposer d'autorité, comme il est en train de faire pour le pass sanitaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons voir ensemble ce que pourraient être précisément les cas de figure. Je ne vais pas traiter ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de situations politiques ou de cas de figure politiques qui ne manqueront pas d'ailleurs de, de se présenter, auxquels nous serons confrontés dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, principalement à cause de l'approche la, de l'échéance de l'élection présidentielle. Non, je vais vous parler de ce qui peut se passer. Dans, le, dans la sphère économique et financière, de ce que cette affaire du passe sanitaire rendra possible, si, si, si nous l'acceptons, euh, en tant que population, euh, comme mesure coercitive et défavorable au niveau de l'épargne et de la finance, de notre épargne et de la finance. Vous vous, vous, vous rappelez que les banques françaises et de l'Union européenne malgré le sauvetage qui a eu lieu au cours de l'année 2020, c'est-à-dire au printemps de l'année dernière, officiellement à cause des, des problèmes de pertes que, que la Covid allait générer dans le bilan des banques, et le prétexte était tout à fait, tout à fait sérieux, mais sous prétexte d'empêcher de, une faillite des banques qui aurait été inévitable si euh, on n'avait pas pris les mesures qui ont permis à l'économie de continuer à fonctionner, euh, eh bien, on a injecté dans les banques de l'Union Européenne, enfin, la Banque Centrale a injecté dans la Banque Européenne, 1900 milliards d'euros, parce que, même sans ce, ce phénomène de faillite consécutive au Covid, phénomène qui avait d'ailleurs été évité, la situation des banques pré-Covid, c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, était telle que, au premier semestre 2020, d'ailleurs j'avais fait au moins une vidéo là-dessus, euh, et certains commentaires que j'avais eus me montraient que euh, pas forcément, euh, je n'étais pas forcément suivi dans cette, dans cette analyse, et eh bien que l'année 2020 verrait l'effondrement du système bancaire dans l'Union européenne. Donc, il y a un an, les banques ont, les banques ont été sauvées grâce à cette injection massive d'argent créé par l'Union européenne, le problème est que ce type de solution ne peut pas durer, éterne peut pas durer éternellement. Ça, c'est une chose. L'autre chose est que la situation n'est pas nouvelle, ça fait plusieurs années que ça dure, et le Fonds monétaire international avait déjà dit, à l'époque où Mme Lagarde était présidente du Fonds monétaire international, avait déjà émis officiellement, c'est écrit dans, le, dans les textes du Fonds monétaire international, qu'une ponction, je ne me rappelle plus si c'était de 10% ou de 15% de l'épargne mondiale, c'est-à-dire de votre épargne, de la mienne, de l'épargne des citoyens, permettrait de régler la question des dettes et notamment euh, de, de sauver le système bancaire, ce qui n'est pas, pas un détail en matière de dette. Comme vous le savez jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. La raison est assez facile à, à deviner, euh, puisque les autorités financières mondiales avaient tous les moyens de le faire, euh, ça n'a pas été fait, on peut penser que c'est que le Fonds monétaire international tout simplement a eu peur des conséquences sociales catastrophiques et en particulier de conséquences révolutionnaires, c'est-à-dire de troubles sociaux de grande ampleur qui auraient pu peut-être renverser le, le système et donc a préféré s'abstenir. Le, deuxième, le troisième élément qu'il faut apporter dans, dans ce raisonnement, c'est que vous vous rappelez qu'au niveau bancaire, dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le buy-in, c'est-à-dire que le droit de l'Union européenne a, a mis dans le marbre, a gravé dans le marbre, que, on, que les banques, le système, pourraient prendre l'épargne et les dépôts des clients des banques pour renfouer le système si le système était au Bord ou jugé au bord de, de l'effondrement. Et ce qu'il faut savoir, je ne vous en ai pas encore parlé de ça, mais, mais c'est le moment ou jamais de vous le dire cette, ce bail puisque ça s'appelle le bail ce, ce, ce principe-là, depuis que l'union bancaire est en vigueur entre les différents pays d'Europe, ça fait, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans, peu, peu importe, je ne sais pas la date exacte en tête. Ce qui a été décidé, c'est que bien toute l'Union bancaire, c'est le fait que toutes les banques, les grandes banques de l'Union européenne, sont sous l'autorité de la Banque centrale européenne. Et que s'il si devait y avoir, si avoir le buy ce serait la Banque centrale européenne qui déciderait de la mise en œuvre du buy -in. Et je vous le rappelle, qui est le président de la Banque centrale européenne C'est Madame Lagarde. Madame Lagarde qui a montré à quel point elle est favorable à la spoliation de l'épargne des ménages en ne faisant aucune remarque opposée lorsqu'elle était directrice ou enfin, présidente du Fonds monétaire et comme le bailin est un besoin permanent depuis des années qui n'a pas été mis en œuvre pour les mêmes raisons d'ailleurs que, le, que le, la spoliation prévue par le Fonds monétaire international n'a pas été mise en œuvre c'est la peur de, de réaction révolutionnaire des populations mais à tout moment, l'Union européenne pourrait, enfin, la Banque centrale européenne pourrait européenne pour, européenne pour décider de le mettre en œuvre, vu l'état euh, en, en permanence déliquescent des, des banques européennes. Ça serait justifié, techniquement. Dans le cas où le pass sanitaire serait finalement euh, accepté, on peut concevoir que la, la crainte qu'ont manifesté, qu manifesté jusqu'à présent ces grandes institutions devant les populations s'efface puisque finalement, les Français auraient courbé la tête devant le pass sanitaire, peut-être des Italiens, et puis d'autres avec, mais le plus important ce sont les Français, puisque là-dedans c'est toujours nous, quelque part, qui sommes de facto leaders en matière de résistance populaire, si on peut dire comme ça, sans aucune connotation gauchisto-marxo-révolutionnaire. Dans ce contexte, une bonne spoliation, un bon bail-in, devient envisageable. Ce que les Français et peut-être d'autres Européens pourront dire, on s'en fout, ils pourront aboyer, ils pourront défiler. De toute façon, on saura, grâce à l'expérience de ce qui s'est passé pour le pass sanitaire, qu'à la fin, ils se couchent. Alors, on ne va pas gêner, on peut y aller. Comment peut-on se préparer Jusqu'à présent, je ne vous ai pas beaucoup parlé de solutions basées sur l'expatriation physique, hein, donc euh, pas, pas simplement l'expatriation du patrimoine, dont j'ai déjà parlé, mais l'expatriation, c'est-à-dire euh, je prends mes clics, mes, mes clics et mes claques, je fais mes valises et, je, et mon pognon évidemment, et puis je me barre dans des pays où euh, le, la, la démocratie est plus effective que chez nous euh, et le respect des libertés également, mais enfin, en général ça va avec, c'est le cas d'un certain nombre d'États euh, d'États américains, enfin, ça je, je, je le sais par, par diverses connexions que j'ai, où euh, on n'embête pas les gens avec euh, toutes ces mesures plus ou moins extravagantes qui ont été prises à l'occasion de, de la crise sanitaire. Euh, et on peut donc très bien vivre. Évidemment, il faut avoir préparé les choses et puis euh, avoir aussi un certain nombre de moyens puisqu'on ne débarque pas aux États-Unis comme malheureusement on débarque en France. Ceux, évidemment nombreux, ultra-majoritaires qui resteront en France, à commencer par moi, il est de plus en plus évident qu'il faut soustraire notre argent, nos dépôts au système bancaire, euh, et no notamment euh, les, ce qu'on appelle les banques universelles, c'est-à-dire la quasi-totalité du système bancaire et, et, des banques, et des banques françaises. Il y a deux solutions, mais qui sont parfaitement adaptées. La première, c'est de déposer nos capitaux dans ce qu'on appelle des banques patrimoniales, bien sûr de préférence situées hors de l'Union européenne, mais en tout cas de manière expresse situées hors de France, et puis, euh, deuxième solution, cette fois-ci, c'est non seulement de déposer nos capitaux, mais de déposer de manière plus générale la totalité de notre patrimoine financier, euh, eh bien, en dehors de France, c'est-à-dire euh, faire tenir, faire tenir les, les, les comptes par des organismes dans des pays hors de France, ce qui, bien sûr, euh, nous mettra hors de France et de préférence hors de l'Union européenne, euh, ce qui euh, mettra la totalité de notre patrimoine financier euh, à l'abri de ce type de coup de force, que ce soit un ou pourquoi pas des choses du, du même genre qui seraient étendues à la totalité de la sphère financière. Le bio est terminé, dites-moi en commentaire les mesures que vous pensez prendre pour faire face à l'éventuelle réalisation du scénario que je, viens, que je viens de débaucher ou que je viens d'essayer de, de développer. Pour mémoire, parmi les solutions applicables, j'ai deux formations qui traite de ces solutions dont je vous ai parlé il y a, il y a, il y a deux minutes. Les liens d'accès à leur présentation sont comme toujours dans la partie description, en l'occurrence comme toujours encore dans la partie supérieure de la description à laquelle on accède par le plus le PLUS, PLUS majuscule, etc etc. Pensez à partager, à liker et je vous dis à très bientôt.